J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mes indispensables, pour vous montrer mes indispensables de cet été, de l'été 2019. C'est une catégorie de vidéos que vous avez l'air de beaucoup aimer, et moi aussi j'aime trop, donc je vais vous emmener encore une fois un peu partout chez moi pour vous les montrer. Et c'est parti Bon alors bien sûr, qui dit thé dit il fait chaud, donc je vais vous présenter une boisson fraîche. Euh non, c'est faux, je vais vous montrer du thé. Il y a les poules des voisins qui sont en train de pondre, j'espère que vous les entendez pas. Mais en été, je bois quand même pas les mêmes thés que genre en automne et tout, je sais pas, j'aime bien avoir un goût qui est quand même plus frais en bouche, même si la boisson est chaude. Bon en vrai, ce que je fais quand il fait trop chaud, c'est que j'attends juste que mon thé soit tiède. J'ai du mal avec tout ce qui est froid, ça me fait mal aux dents et au ventre. Les deux thés qui me paraissent plus frais en bouche et que je bois tout le temps en ce moment, on a d'abord du coup du thé vert, donc de la marque Twinning, c'est le thé vert mangue litchi. Pourtant je n'aime ni la mangue ni le litchi. Je suis vraiment nulle. Mais ça n'a pas vraiment ce goût-là quand même, c'est frais. Et en fait, c'est pas le meilleur des deux que je vais vous montrer. Mais il est quand même bon et je l'aime bien, c'est vrai qu'en ce moment je le bois tout le temps. Mais comme je vous dis, c'est bizarre, j'aime ni la mangue ni le litchi. Alors euh... donc... Mais c'est bon. Et par contre, vraiment, mon gros indispensable, et lui, c'est tous les étés. Hein, mais je... Dès que ça y est, il fait 30 degrés, je le reprends. C'est le thé vert citron. Bon, là, j'ai encore pris Twinings. Mais... Et thé vert citron, en plus, là, c'est thé vert citron intense. Pareil, normalement, j'aime pas trop le citron. Mais celui-là est vraiment bon. C'est rafraîchissant. Et après, forcément, faut, faut, il faut aimer le thé vert. Hein, parce que c'était thé, là, on sent vraiment le goût de thé vert. Super bon, je vous le recommande vraiment si vous aimez le thé vert. Et je trouve ça un peu plus frais pour l'été. C'est un peu plus... Ouais un peu plus frais en bouche même si bah, au final l'eau n'est pas fraîche. Je voulais vous montrer deux paires de chaussures que je pense vraiment mettre tout l'été, c'est bien parti pour. Alors vous pouvez observer ici là-bas que ça fait deux mois que j'ai déménagé bientôt et que j'ai encore des cartons à défaire. J'ai l'impression que ça fait huit mois que je suis dans ce déménagement de merde. J'en ai marre, des cartons, des cartons, des cartons Bref, on se calme. Alors, il faut vraiment que j'apprenne à me détendre. Je vais peut-être faire de la méditation. La première paire, c'est un basique. selon moi, ce sont les petites sandales Tongue plate pour la plage, pour aller en ville, ça va avec toutes les tenues, c'est pratique, t'as l'impression d'être pieds nus. Et je vous les montre parce que déjà je les trouve super mignonnes, que j'ai galéré à en trouver euh, qui me plaisent et qui me vont. Rappelez-vous, je fais du 35. <rire> c'est un peu effet faudin et euh, tressé ici. Je vous le dis parce que bah moi j'avais galéré, c'était la nouvelle collection, donc je pense que vous pouvez encore les trouver si elles vous plaisent. Ce sont des Gémeaux, euh, moi je sais que j'ai fait plusieurs magasins avant d'en trouver qui... Je sais pas, la collection de cet été.. Euh... Elle puait du cul, je trouvais, en tout j'étais contente et elles m'ont coûté seulement 14,99€ Donc 15 15€ et elles tiennent super bien, ça fait déjà plus d'un mois que je les mets tous les jours sans arrêt et elles trop bien! Et la deuxième paire que je vais vous montrer, c'est une paire de talons parce que pour les soirées d'été, c'est quand même bien sympathique. Ça fait très chic, c'est très joli. Oh! Prout, je te. Eh! Ah le bâtard! J'avais pas vu qu'il avait mis autant de poils. Bon bah je suis désolée, il y a plein de poils roux. <rire> Merci, prêt prêt. Oh mon bébé, il manque leur poils. Donc c'est une paire de sandales à talons. Le talon a l'air énorme, alors il fait 8 cm. Et moi, normalement, je ne sais pas marcher avec des talons, mais c'est parce que c'est un gros talon bien carré. Donc du coup, en fait. T'as pas du tout l'impression d'être un talon ou très peu quoi. Enfin moi j'arrive à marcher avec. Elles sont ouvertes sur le devant donc on voit les petits orteils. Alors je les avais achetées sur le site Luluz. C'est une ancienne collection mais je pense pas que vous pourrez les retrouver. Mais c'était plus pour vous présenter la forme, le style. Je les trouve vraiment super belles. Et à danser tout à l'heure. Je me suis fait transpirer. Bon comme vous pouvez le voir aux petits poissons qui sont derrière moi. Nous sommes dans ma salle de bain. Les petits poissons c'est quoi déjà la chanson Baby Shark Ça n'a rien à voir, je vous l'ai mis dans la tête Désolée, je déteste cette chanson Bref, mais ici, j'ai plein de choses à vous montrer parce que qui dit été dit ta peau elle souffre, tes cheveux souffrent, ton corps il souffre avec le soleil, le sel de la mer, le chlore de la piscine... Alors on va commencer par les cheveux et mes indispensables que je fais du coup avant chaque shampoing sans exception, les bains d'huile. Et putain les peaux ils sont hyper gras. Donc avant chaque shampoing je fais des bains d'huile donc je laisse poser minimum une heure. L'idéal c'est même que je laisse poser toute la nuit. En fait la longueur et pointe quoi, je laisse juste les racines sans rien. Et pour l'instant ce que je fais, je fais un mélange de d'huile d'argan, donc qui va vraiment nourrir le cheveu en profondeur, et d'huile de jojoba qui va aussi en fait nourrir le cheveu. Ils en ont vraiment besoin les cheveux, enfin je sais pas où, mais moi sinon ils deviennent très vite de la paille avec le sel et le chlore et tout le bordel. Donc bon, ça les aide bien à se renourrir, à être plus brillants, plus souples et moins paille en fait, hein, moins paillus. Ça se dit pas paillus J'invente des mots. Mais il y a plein d'huiles qui sont super. Donc celles ci je les avais achetées sur beauté privée, mais en général, moi, là, c'est parce qu'il y avait, avait l'occasion, il y avait une vente privée, mais en général, je les achète plutôt sur le site d'Aromazone. Vraiment, vous avez un choix d'huiles incroyable. Bon, pour continuer avec les cheveux, je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas une routine cheveux, mais pourquoi je fais ça J'ai qu'à monter le truc aussi. Tu tu bases en carton, c'est pas possible. Oh, un bouton. Oh, je suis de la moustache. Ah oh bah yes, c'est pas de l'highlighter, hein, c'est de, de la transpiration. Indispensable de toutes les saisons, mais surtout avec l'été, c'est mon Unicorn de chez Revlon. Je t'aime. Toi, moi, tu vas pas me trahir. Le petit Unicorn, si vous connaissez pas, en fait, c'est un soin en spray à mettre après shampoing sur les cheveux mouillés, sans rinçage. Ça enlève les frisottis, ça démêle les cheveux et, et ça protège des UVA et des UVB. Donc euh, c'est super pour les cheveux, pour qu'ils soient moins abîmés. Ça résonne, oh Eh oh, eh oh. Donc voilà, ça protège aussi euh, les cheveux colorés, ça protège de la chaleur, ça, ça protège des frisottis. On passe au corps. Alors j'ai une peau très blanche, ce qui fait que même quand je mets de la crème solaire, personnellement, je suis capable de prendre des coups de soleil. Oui, même avec un 10, 50 oui, je sais, je sais pas comment je me débrouille. Bref, et du coup, à chaque fois ce que je fais, je réhydrate mon corps à fond pour éviter que mes coups de soleil pèlent. Et ce que j'utilise, bah, c'est les beurres corporels et mes préférés, je crois que ça se voit vu la tonne que j'ai, ce sont ceux de chez The Body Shop. Ils sont hyper nourrissants. C'est même pas hydratant, c'est nourrissant. C'est encore plus de... Waouh Et bien évidemment, gros indispensable, la crème solaire. Alors là, je sais qu'on va me dire, oh c'est vous, on connaît. Oui, non, mais en fait, c'est parce que j'ai encore vu des gens dire sur les réseaux sociaux mais la crème solaire ça empêche de bronzer. Non mais je sais mais je disais pareil il y a quelques années, j'étais là en mode non, j'en mettrai pas parce que sinon je vais pas bronzer. Et puis j'ai grandi et je sais que la vie est précieuse et que j'ai pas envie d'avoir un cancer de la peau. Donc, je commence toujours avec un indice 50 en début d'été et une fois que ma peau a un peu commencé à bronzer, je vous promets, hein, je sais que je suis très blanche, mais là c'est la version moi bronzée. Regardez, on voit mes traces de maillot comme quoi j'ai bronzé. Et si vous avez des tatouages, tartinez-les de crème solaire indice 50 minimum. Et dernière chose, tu... mon déodorant Attendez, j'en je remets. Oh oui, la vie. Je suis vraiment une personne très glamour. Mon déodorant, c'est les dead Et je vous en parle parce que avant j'utilisais genre les déos qu'on trouve en grande surface et tout là. Sauf que, bah, en vrai, je suis à, au bout de 10 minutes avec. Et je me disais, bah, j'ai peut-être un problème hormonal en fait. Pas du tout. C'est juste que ces déodorants-là, bah, clairement, ça va juste couvrir l'odeur de la transpie, mais c'est tout. Et c'est surtout qu'avec ça, je transpire vraiment peu. Mais on... Ça, c'est pas pareil. <rire> Coucou! Et on finit dans ma chambre pour vous montrer les pièces de ma garde-robe favorite. <rire> Est-ce que je vous montre Oui je vous montre parce que je trouve ça drôle, attendez. Je pense que je suis la seule personne au monde à avoir une télé et une plaque de cuisson dans sa chambre comme ça posée. Je sais pas, je me dis que si j'ai un petit creux dans la nuit je peux me faire des raviolis quoi Bref, c'était archi pas le sujet. Arrêtez de distraire. Alors, j'ai quelques pièces que je veux grave vous montrer parce que je les adore. On a tout d'abord cette petite robe longue. Petite robe longue, du coup, ça peut rien dire. Qui venait du site Stand Privé, que c'était la collection de l'année dernière, mais je la trouve super belle. Et Stand Privé, j'aime vraiment beaucoup. La qualité est super bonne pour des prix pas très élevés. Et je la trouve super belle, élégante, parce qu'elle est plus courte devant que derrière. Bien évidemment, si tu as vu mon Je Teste Vraiment, on dirait une présentatrice télé nulle Si tu as vu mon dernier Je Teste Vraiment, tu As vu cette petite combinaison qui a vraiment une sale gueule quand tu la vois comme ça et euh, ça a été un réel coup de cœur et ça va être mon indispensable de l'été c'est sûr. Elle est super confortable, elle est vraiment d'excellente qualité du coup c'est une Forever 21 et j'essaierai de vous retrouver le lien pour le, la mettre en barre d'infos si elle est encore dispo. Et super bien taillée et surtout elle, elle a été lavée plusieurs fois depuis et elle tient super bien au lavage donc maintenant dès qu'elle est propre ce qui est le cas ah, je vais pouvoir la remettre dès demain. Bon tu, tu me connais tu sais que vraiment l'été c'est la saison que j'aime le moins mais s'il y a bien une chose que j'adore en été c'est pouvoir ressortir tous mes t-shirts de groupe tout d'abord ce petit t-shirt ACDC que j'avais probablement je crois trouvé sur wish mais honnêtement je sais plus trop je le trouve trop beau à chaque fois je les prends en mode loose comme ça après je fais un nœud en bas et en haut c'est très large et oh, j'adore on a ensuite mais bien évidemment un t-shirt queen Pareil, qui vient sûrement du site Wish, qui est en taille L et qui est large. En fait, celui-là, c'est même sûr, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il vient de Wish. Je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Et bah, pour finir, on a pareil, qui vient de chez Wish aussi, en fait. Ganet 3, Ah mais non, ça venait de Loopsona, je vous l'avais fait dans un jeu test, vraiment. Et bah voilà, il a super bien tenu au lavage, aucun problème. Et je le mets tout le temps... Voilà, j'en ai d'autres, hein, euh, mais ceux-là, c'est mes trois préférés, je pense. Voilà, tout le monde, j'espère que cette vidéo, mes indispensables, vous aura plu. Ou alors, vous le savez, hein, l'été, c'est loin d'être ma saison préférée, c'est même celle que j'aime le moins, donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être moins. Mais bon, je vous ai quand même trouvé des trucs, clairement, bah, sans ça, mon été euh, serait encore plus terrible. N'hésitez pas, vous, à me donner vos indispensables, ça m'intéresse vraiment. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao